Voilà oh, C'était en dessous. Ah ouais. C'est une hybride. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Ouais. Tu peux mettre une vitesse programmée ou pas Pas c'est téléphone qui se connecte à la voiture c'est ça qui te m'a libre il te fait sortir ici comme quoi c'est bifrayant, traillon qui libre oui, oui voilà. voilà là là si tu prends pas de place bon, ça Alors alors voilà nous repartons et c'est par où Elle bah, doit le dire. C'est calcul d'un nouvel itinéraire. Non, tu... Quoi de Je peux pas prenez dire... La, la troisième sortie. Et ça, le GPS, quand tu de nouveaux travaux... <rire> Toi, tu entends la différence. là écoute Ah, oui. ah non, cool. ouais, non tu vois C'est parce qu'il a calculé vu qu'il a refait un tour. Je tourne. Voilà. Bois d'Elter. Et donc je dois tourner ici. Hein. Ouais. Voilà. Et tu peux tourner ici. Tu peux hein. même de face. Sans grande fin.